Voilà, encore une vidéo sur ce que vous devez prendre en Inde pour rester en parfaite santé. donc euh, Et plus, hein, mais si on regarde, il y a des compléments alimentaires. Hein, il, faut, il faut y aller, là ils sont, ils sont donnés quasiment. Là, je veux dire, pour là vous avez pour, euh, pour à peine plus qu'un euro et demi. Euh, voilà, là aussi, si on regarde, c'est le génial, ça c'est de l'huile de foie de morue. Ah hein, quoi, quoi, bah oui, c'est super bon pour le cerveau. Puis ici, moi je peux tellement de poisson, hein, donc euh, il faut composer comme on peut. Si jamais il y a des barres à 30% de protéines, elles sont chères, elles hein, sont 3 euros hein, ça m'attraque. Mais ça vaut, ça vaut d'Italie, hein, comme je leur dis toujours. Bon, on a vu une autre vidéo hein, sur le, le protéines. Hein, là c'est de, de notre fiche fish boosté hein, au moring. Et puis au, on, on avait quoi encore Ça c'est du charbon actif. Alors très important, on n'en trouve pas en Inde, on n'en trouve pas en Inde, alors amener, il y a des grosses boîtes comme ça, amener des grosses boîtes de, de France, de Paris, du iode, bah, du iode c'est pour la thyroïde, hein. donc euh, c'est important, à partir de 40 piges comme ça, euh, comme, comme, comme, comme pour le reste, hein. ça c'est les moustiques, alors, ça va voilà, être à toute âge protégé, euh, huile essentielle, une ou deux, un désinfecter, des trucs comme ça, bah, complément alimentaire, euh, bah oui, euh, banking, hein, l'argent et moi euh, l'argent vient de Suisse, vous en vient de France ou de Québec, bah, il faut pouvoir le, le, le déplacer jusqu'ici pour en profiter à moindre frais, Trousse de toilette, ouais les mecs, on n'a pas trop. Euh, voilà, protection contre le soleil, j'ai des micros euh, pour faire du thé, des petits gadgets. Et puis ouais bah deux, trois bouquins sympas, quoi, on, on en trouve pour un pas cher. Hein. Euh, Tenez-vous un ou deux verres, parce que ce qu'il vous donne comme truc, je sais pas si vous allez oser boire avec, même si vous m'attraquez. Comme vous voyez ici, vous pouvez matraquer tout ça avec de l'alcool à 80%. Puis voilà, donc là vous avez tout. Merci, au revoir.